Yo les potos, c'est Tyros. alors aujourd'hui je vais vous montrer euh, ni plus ni moins, enfin de mon point de vue, les meilleures chaussures de moto qui sont, c'est euh, des chaussures que j'utilise euh, depuis des années. <coughs> Et puis, euh, franchement, j'ai toujours eu un bon feeling au niveau des, que ça soit levier de frein, euh, tout, euh, les petits leviers d'embrayage, vous sentez bien quand vous êtes en appui euh, sur la moto. Euh, C'est des chaussures qui ne vous servent pas trop, mais en même temps qui protègent bien bien la cheville. Euh, un look magnifique, euh, bon bref, etc. C'est vraiment du top. Hein, C'est vraiment une un modèle de, de chez Alpinestar que j'aime beaucoup. Alors je précise, attention, on reconnaît qu certains qui disent ouais mais c'est pas des bottes, c'est pas des bottes, hein. c'est des chaussures, ça, des chaussures de, de des chaussures moto. Donc ça ne monte pas jusqu'à, comment on dit, euh, euh, oui, presque au niveau du genou. Hein. C'est des, des chaussures. Quoi. Donc euh, ce sont les Alpinestar Sector. La dans cette belle boîte que je garde toujours. J'aime bien les boîtes Alpinestar, elles sont très jolies. Attendez que je vous montre, ne me trompe pas. Voilà, Alpinestar Sector S-E-K-T-O-R. Hein. Donc, moi j'ai pris la taille américaine, à 10,5 qui me correspond à 43,5. Euh, je les ai pris donc euh, noir et rouge. Voilà. Donc, elles sont vraiment très très belles, très bien finies. Avec le petit logo Alpinestar euh, ici. En dessous, la semelle, écrit là, là aussi. Voilà, c'est très rigide au niveau de la cheville. Très bon maintien, vous avez les lacets, plus le petit scratch. Euh, ce qui est très important, vous avez aussi le truc là pour, pour éviter de déraper quand vous laissez la chaussure de droite. Donc, euh, bon, là il en mis, non, ça sert à rien, même. mais sur la chaussure de gauche aussi, vous l'avez. C'est pour au niveau de, de vous passer les vitesses pour éviter de, de déraper. Vous avez également quelque chose qui est très important et qui est très bien. Enfin, selon, mon, selon mon avis, c'est que c'est pas trop épais un, à certaines bottes de, de moto. Donc, quand vous passez au niveau du sélecteur, vous sentez bien le retour d'information de votre pied par rapport au sélecteur. Vous ne sentez pas. Vous sentez bien, comparé à certaines bottes où c'est tellement épais que votre pied, on dirait parce qu'il est endormi, vous ne sentez plus rien, vous n'avez vous plus de, de feeling. Ça ressemble beaucoup à des chaussures de rallye. Ceux qui pilotent et rallye, ont pratiquement même, d'ailleurs, je crois qu'ils ont exactement le même. Donc voilà, c'est vraiment bien aéré, euh, protège bien de la pluie, c'est très étanche. Bon, donc c'est sûr que l'été, vous allez transpirer un petit peu avec, parce que du coup, toi, qui dit étanche, qui dit que bon, l'air, elle circule bien, mais pas non plus de manière euh, exceptionnelle. Hein. Mais je veux dire, ça va, c'est des bonnes chaussures. Euh, moi, ça fait des années, des années que je les utilise. Elles ont un seul petit défaut c'est que la semelle, faites attention quand vous roulez de ne pas mettre les pieds par terre euh, de manière abusive, en gros laissez frotter parce que ça suce beaucoup la semelle et elles ont tendance à s'ouvrir sinon par, par le milieu euh, parce que c'est de la semelle mais elle est tendre. Vous voyez c'est pas de la semelle dure. Donc euh, ce qu'il y a c'est que quand c'est tendre c'est très bien, vous, vous avez un bon feeling quand vous appuyez sur les sur les calepieds et tout ça. Euh, ça accroche bien, mais l'inconvénient c'est que voilà, si vous frottez les pieds, vous laissez frotter le pied quand vous roulez en moto, ben ça va s'user de manière radicale. Voilà, c'est le seul gros défaut, mais sinon, c'est des chaussures qui sont tellement belles, qu'il m'est déjà arrivé de les porter même en marchant dans la vie de tous les jours, hors moto, et on voit, on voit pas, franchement, on dirait même pas des chaussures moto. Le bout est renforcé, il y a une coque là, là c'est coqué aussi, donc ça protège bien, ça galbe bien la cheville. Il n'y a pas de souci hein Niveau look, elles sont belles. Bon, moi je les ai pris noir et rouge parce que comme j'ai une Honda et j'ai une veste Honda noire et rouge. Bon bah voilà, donc hein, ça va avec. Hein. Mais vous, vous avez plein de couleurs. Hein. Vous avez jaune et noir, euh, toutes noires, blanches et noires, euh, etc. Hein. Euh, niveau prix, en plus, ce qui est très très bien, c'est qu'elles valent pas trop cher. Moi je crois que je les ai payées 113 euros. <coughs> Quand il y a des promotions, vous pouvez même les avoir à 100 euros tout juste. Donc c'est pas trop trop cher par rapport à des, des bottes ou même des chaussures de moto d'autres marques. Voilà. Après, euh, c'est pas le, ce qui se fait du mieux, hein, c'est sûr. Il hein, y a toujours mieux. Hein, ça fait quand même dire oui, mais moi c'est mieux, forcément. Mais euh, voilà, c'est quand même des choses. C elles sont homologuées CE, regardez, avec le logo moto. Elles sont vraiment homologuées CE, pas de problème. Hein. Elles sont fabriquées en Inde. Hein. Alors, elles ne sont pas fabriquées en Italie parce que pour ceux qui ne savent pas, Alpinestar étant une marque italienne. Hein. Euh, voilà, de tout ce qui est truc de, de matériel de sport. Euh, font pratiquement tous les sports hein. automobiles euh, etc moto tout et, euh, et là par contre c'est fabriqué en inde bon c'est le seul petit truc ouais, c'est pas très très grave hein. c'est toujours dans leur, dans leur compagnie à eux hein, mais bon. je préfère le préciser quand même donc voilà ce sont les Alpinestars dans secteur je vous mettrai un lien pour les commander sur euh, amazon euh, moi ça fait comme je vous dis ça fait des années et j'ai toujours eu un bon retour d'informations euh, vous avez le pied qui n'est pas trop compressé. Euh, vous sentez bien, franchement, vous sentez bien. Hein. Et elles sont tellement belles que vous pouvez même marcher tous les jours avec. Il n'y a pas de souci. Il hein. n'y a pas de problème. C'est des bonnes, bonnes chaussures. Euh, voilà. À chaque fois que j'ai utilisé une paire, j'ai usé une paire. Tout bon, à peu près me dure à peu près deux ans, une paire. Tous les deux ans, j'en rachète une autre. Voilà, j'en rachète une autre parce que moi, je ne jure que par ça quand je fais de la moto de route. J'aime pas les, les bottes trop hautes. Quand je prends des bottes qui montent très très hautes de chez Alpinestar. c'est quand je fais du motocross ou de l'enduro, ou du trail. Hein. Mais tout ce qui est moto de route, euh, voilà, parce qu'on a besoin de sortir de moto et ensuite de marcher, je ne veux pas me ramener avec des grosses bottes, des trucs comme ça, c'est trop chiant, trop rigide. Donc des petites chaussures comme ça, c'est vraiment le top. Parce que comme on dit, quand vous sortez de moto, vous pouvez marcher avec, et personne ne vous dira, tiens, c'est des chaussures de moto, pas du tout. Et pourtant, voilà, elles sont vraiment optimales. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne continuation à tous les potos. Je vous remercie de votre fidélité. On est 2091 sur la chaîne. On arrive bientôt au 2100. Hein. Ça monte énormément. Hein. C'est grâce à vous tous et toutes. Et puis euh, même l'autre chaîne de survie, hein, elle est à je crois qu'elle a 138 abonnés, si je ne me trompe pas. Hein, elle, a que, elle a 8 mois, je crois. Elle arrive presque au 1 an. Ou hein. 7 mois, je ne sais plus. Enfin, elle est toute jeune. Donc c'est bien, c'est super. Hein. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc voilà. Hop, je tenais à vous faire donc cette présentation. Les futures présentations aussi, je vais avoir un casque qui va arriver, une visière Iridium, je vous ferai une présentation de la visière et du casque. Et un GPS aussi de, de marque Garmin, de, de, de marche, que je vais faire aussi une présentation. Ce sera plus pour la prochaine, chaîne, mais voilà, je vous présenterai. Donc il y a plein d'autres super vidéos qui sont sur le point d'arriver. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite bon ride, faites attention sur la route. Ciao, ciao